Bonjour et bienvenue, à AFH 88.1 et 106.7, notre émission de la question métier. Nos invités aujourd'hui, c'est eric Dupuis et Richard Meyer de la région de Suburay, au Centre Louis-Riel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Bonjour, bonjour. Éric, on veut commencer par toi, puis euh, dis-moi ce que qu'est le, le Centre Louis-Riel, puis euh, comment ça s'est développé et tout ça. Euh, OK. Euh, le Centre Oriel, c'est euh, vraiment un espace euh, euh, à l'intérieur du Collège Boréal. Puis euh, le Centre Oriel lui-même, il est à Sudbury, mais maintenant, euh, on dessert tous nos campus. Le Collège, on a euh, sept campus répandus à travers et ainsi un site à Ottawa. Donc, euh, euh, le Centre, on dessert euh, tous ces sites-là et tous ces campus-là. Euh, ça a commencé, euh, moi, j'ai dirais environ en, en 2008, en 2009, avec le développement de l'idée de la conception du centre, euh, de là, il y a eu des, euh, des partenariats qui ont été formés, euh, il y a eu des soumissions de fonds qui ont été euh, remplies, puis de là, le Collège Boreal, ils ont travaillé avec le, euh, le ministère pour euh, le, le MTCU, M, le, euh, le MFCU, euh, le, le MTCU euh, pour euh, développer qu ce qu'on appelle le centre OURIEL. So, ça, c'est un espace que euh, les étudiants et les étudiantes autochtones euh, qu'ils soient Premières Nations, Métis ou Inuit, ils peuvent venir euh, en apprendre euh, au sujet de leur culture ou au sujet de, de juste euh, les traditions, les choses de même. Euh, plein de, puis, euh, moi et Richard, on, on, on a le plaisir et le privilège de travailler avec ces étudiants-là, mais aussi, euh, on travaille avec le personnel, euh, ainsi avec la, les communautés, puis euh, de là on peut, tu sais, euh, rencontrer plein de gens comme toi-même, puis de là, uh, the rest is history. Yeah. Peux-tu nous dire un peu de ton, euh, ton histoire, puis euh, avec ça, euh, ton background, ton histoire de ça? Oui, euh, bien, moi, comme Richard, euh, je viens de la rivière des Français. Euh, que moi, je, moi, je viens d'Albay, mais euh, la des Français, puis euh, moi, je, je retrace mes racines aux Algonquins. Euh, en bref, mon ancêtre, euh, ben, on va l'appeler Moïse Guérin, il est venu ici euh, avec euh, Cyril Monette, qui, a, dans le temps, il a changé son nom d'Alexandre Boivard à Cyril Monette. donc les deux sont venus ensemble euh, ici dans la région de Monette ville noëlville euh, Leurs enfants, ils, ont, ils sont accouplés comme qu'on peut dire, puis de là, euh, c'est là que mes ancêtres sont devenus, mais on peut retracer ça euh, même avant eux autres. Là. Donc, moi, moi, avec Richard, on a pu travailler pas mal toute ma généalogie, euh, on va dire d'ici au 1600. Là. Ça veut dire qu'ils sont venus de l'Est du Québec, dans, dans cette région-là? Ah oui. Dans ce coin-là, ouais. OK, mais ben, Richard, euh, donne-nous un peu de, de, de ton histoire, euh, d'où tu deviens et tout ça. Mon histoire, tabarouette, puis on parle d'une grosse patate, donc je sais minutes, je ne sais pas si on aurait le temps pour faire ça. ça. Ben, <rire> On va commencer à vous dire que moi aussi, les, mes premières racines, c'est à Algonquin, la région de Beauce. Après ça, ils ont été dans la petite nation, à Québec. Ils ont resté là assez longtemps. Puis là, ben, un de ces garçons-là, c'était Martin Bravo, puis uh, Rock Manitouya Biwitch. C'était un chef qui travaillait avec euh, euh, Olivier Le Tardif pour les sans Associés, so, dans la tête de fourrure. Ce so, chef-là était le guide pour lui. So, après ça, Martin, après le discours, ben, il a vu ce bête indien là puis Il a dit « Hey, moi, je vais avoir ça de ma femme. » Puis là, pis là ben, ils sont mariés en 1644. So, vraiment, notre famille a commencé de dire quand ils sont mariés là, là, leurs enfants. Puis là, il y en a bien qui disent ben, ils vont rester français. Bien, à moitié de leurs enfants, ils, ils, comme, ils ont suivi leur père, Martin, comme français, la coutume française. L'autre moitié, bien, ils ont suivi la vie amérindienne comme leur mère. Oui. Puis on descend de ce Jean-Baptiste-là, puis là, un de ces enfants-là, bien, ils ont, ils ont devenu des voyageurs. Ils sont partis. ils allaient au Sainte-Marie, ils allaient à la rivière français à, à Fort-Coulonge. Après ça, l'île euh, Mackinac, Machinac. Après ça, ils ont décidé de faire des hibernants. Ils là, ils ont parti dans l'Ouest, découvrir l'Ouest. Notre premier, Joseph Prevost, il est parti, puis il s'est rendu, il était un des pionniers pour bâtir le fort euh, Rocky Mountain House, à Nadberto Dream. Oui, oui. Puis là, ben, c'est là a rencontré son, son ami sa amérindienne de là. Puis là, ben, ils sont mariés, puis ils sont revenus back à Québec. Puis ils sont établis là. So, c'est là que nos métisses commencent, on dire. Euh, avancer, ça, de mais là, on a rendu des métisses parce que là, un mélanger mélange avec un autre mélanger, Ils sont rendus métisses. Puis là, ben, on est en Ontario, dans l'entour des 1860, dans la région d'Ottawa. Après ça, quand on partit de l'Ottawa, il est enlevé à Noëlville, vous que je viens, rivière le français. Euh, c'est là qu'ils sont établies vers 1905. Puis là, mais notre famille elle recule un peu, comme Éric euh, disait, « Serrer une monette euh, ». C'est le gars, il a une grosse histoire avec lui, c'est le premier euh, pionnier arrivé à Monetteville, il est arrivé en 1895. Mais ben ça, c'est, il était dans l'Ouest avec Louis Riel. C'est lui qui était un col avec Louis Riel. Après ça, euh, il était comme un advisor pour Louis Riel à, à sa cour. Puis quand Louis Riel s'est fait exécuter, ben là, ben, fait il fait qu'il sauve. So, son vrai nom, c'était Alexandre Boisvert. Puis quand il arrive arrivé ici, il a changé à Monette. Puis Monette, ben, ça vient de la, c'est le nom de famille de la femme de Louis Riel. C'est pour ça qu'il a pris ce nom-là. Puis là, bon, les descendants, là, donc, là, ces prévots-là, les guérins, les monnettes. Comme que Richard, il parle là, vient juste les, les prévots. Ces mêmes prévots-là, ça, ça, ça tombe dans ma génération aussi. Euh, un des guérins, il a, il a marié une prévot, puis on rentre dans toute la même ligne-là que Richard. Donc, euh, on, on se trouve à hey, être de la fesse gauche, là, comme qu'on dit. Je, je... pense qu'on euh, est cousins, nous autres aussi, d'abord, parce que moi, les bouchers, ils ont marié dans la famille de Louis Riel. Euh, on est là, pas mal de poches là, parce que euh, c'est dans la même ligne. Euh, Peux-tu nous dire euh, euh, le concept euh, du collège, comment comment ça a commencé, puis euh, c'est pourquoi que vous avez fait ça? C'était four... pour fournir aux étudiants et aux étudiantes autochtones un endroit qui pouvait euh, se sentir euh, à l'aise, euh, qui pouvait se reconnaître, euh, puis qui pouvait, comme je disais, qui pouvait travailler vraiment sur leur culture dans un espace qui, qui est sain et sauf à, à vraiment à leur santé et à leur, euh, et à leur succès euh, scolaire. Et moi et Richard, euh, on est là pour les accueillir. Euh, souvent, on les rencontre euh, avant qu'ils rentrent au collège officiellement, des fois durant les portes ouvertes ou euh, des programmes d'orientation ou de transition qu'on fait juste avant la rentrée. Euh, Puis de là, on peut vraiment suivre, et on peut former, on forme la relation avec eux autres. Puis de là, on peut suivre leur progrès à travers des études. Des fois, c'est deux, trois, quatre années. Euh, puis on est là à leur graduation, tu sais. Puis euh, dans ces années-là, on peut faire plein de choses avec ces étudiants-là. Il y en a que c'est aider avec les devoirs. Il y en a d'autres, c'est les aider à découvrir leurs racines généalogiques ou euh, apprendre au sujet des coutumes, euh, tu sais. Puis on ne travaille pas juste avec les étudiants, mais tu sais, on, on a aussi le plaisir de travailler avec les Premières Nations. Puis, une fois de temps en temps, il y a des étudiants humides qui arrivent aussi. Là. Donc, euh, on a vraiment, on, on peut offrir une gamme de services à, à tous les trois peuples autochtones. Okay. Euh, c'est quoi qui comprend le, le cours? Est-ce que c'est, euh, à propos de la culture, est-ce euh, est qu'ils apprennent euh, les choses de médecine, les herbes? C'est quoi dans le jardin qui se passe? mais ben, Richard, peut-être que tu peux... Oui, c'est ça qu'on fait. Ce n'est pas un cours actuel. C'est que le centre Louis-Riel, c'est une place où les Autochtones viennent, puis les pour savoir l'histoire des trois so, ils viennent au centre Louis-Riel, ce qu'ils veulent apprendre, la plume, l'aigle, euh, le racine, le tabac. On fait pousser le tabac, on fait pousser le le, set, le sauge, puis le foin d'odeur. Au collège boréal. On a un jardin médicinal qu'on appelle. Ça passe toutes les quatre directions, l'est, sud, ouest, nord. Puis là, mais ça titre des, euh, des enseignements. Ceux-là, quand ils viennent, il y en a qui connaissent la culture, puis il qui ne la connaissent pas. Ils savent son métier, mais ils ne la connaissent pas. Ceux-là, on s'assait avec, on fait les racines, on fait de la généalogie. Puis là, mais quand ils commencent dans, des herbes ben, médicinales, mais c'est là que ça commence. Parce que là, quand ils ont fait le jardin médicinal, là, les mains dentaire dans terre. Là, Je veux dire, là ils, ont, ils ont fait une connexion entre la -terre. Là, ils étaient fiers de travailler ça, planter, après ça, récolter. So, euh, ça va bien pour ça, là, parce que là, les étudiants qui sont gênés de le dire, ben après qu'ils sont rentrés dans les enseignements, surtout avec le jardin médicinal, Uh, puis uh, comment tu ça, proud, Non, c'est fier, Fier Un autre exercice de revertissement qu'on a fait, c'était uh, avec les greenhouses qu'on a, les serres. On a pu obtenir des arbres, donc uh, on, a, tout, on, on a choisi le cède, puis on a pu aller avec des étudiants autochtones, puis se promener sur le territoire du Collège boréal, puis de, de, de transplanter des, des arbres. Um, c'est ça, ça aussi, ça l'a aidé, comme que Richard a dit, pour que les étudiants puissent, mettre leurs mains dans la terre, puis travailler, puis vraiment euh, faire cette connexion-là, c'est de redonner à la terre. Euh, donc, comme, que, comme Richard il disait souvent, c'est des projets de même que les étudiants, euh, ça va aider à développer euh, l'intérêt, ou à, à, à susciter euh, vraiment comme, euh, euh, comment on pourrait dire ça, euh, ils vont vouloir rechercher plus. Là, ils vont aller demander à leurs parents certaines affaires. Là, il, tout d'un coup, ils travaillent la généalogie. Euh, tout d'un coup, il veulent savoir comment faire des mocassins. Donc, tu sais, il y a plein de choses, euh, comme que je disais, que, que le centre peut offrir. On n'est pas un cours, mais on est plutôt une, une expérience pour les étudiants. Okay. Ce n'est pas non seulement les étudiants, mais aussi la communauté, le personnel, euh, la haute direction. Euh, on fait plein d'activités euh, au cours de l'année. Euh, ben, ça fait environ dix ans que, que le centre est, est en vigueur, donc euh, dans, dans les dizaines on a fait plein d'activités, tu sais. Vous avez aussi, euh, il y a quelqu'un qui a bâti un, un canot en écorce. Ça fait partie de, de ça aussi. Oui, absolument. Ça, tout, ça a été un, un projet où que les étudiants ont pu vraiment travailler de façon euh, hands-on avec euh, le matériel. Euh, moi, j'ai été impliqué, Ben Richard aussi. Euh, puis, on a pu aller faire la cueillette de tout le matériel, ensuite de travailler avec les artistes pour euh, vraiment construire sur les lieux du Collège Boréal pendant, je crois que ça a été environ quatre mois, euh, le processus, puis on a pu suivre de jour à jour vraiment euh, toutes les méthodes puis les, euh, les enseignements qui allaient avec ça, puis toutes les façons, la façon traditionnelle à faire ça. Il n'y a pas eu de, de machinerie euh, moderne impliquée pour euh, euh, la construction du canot. Le monsieur qui a pris part de ça, là, qui était en tête de ça, c'était une personne de, du Québec là, qui était là-dedans? Euh, ben, son nom, c'était Marcel Labelle. Oui, oui. Il, y a aussi, il, y a, il y avait aussi Christian Pilon qui sont impliqués. Euh, les, il, y en a un, il y en a un qui habite, je crois, dans le bout d'Ottawa, puis il y en a un dans le bout de Mattawa. Oui, oui. Euh, donc, euh, comme je disais, ils ont pu se rendre vraiment sur su le lieu du Collège Boréal, puis de, de travailler de travailler là avec nous et avec les étudiants puis le personnel euh, durant, durant le projet. Là, maintenant, on a mis le canot dans un, une grosse vitrine euh, près de notre amphithéâtre, euh, qui est pas loin de notre pavillon autochtone. Puis de là, il y, a deux, il y a deux à trois entrées principales qui rentrent. Puis de là, tu peux voir le canot. Donc, euh, on est comme dans la face des gens. Là, tu sais. Puis souvent, ce canot-là, là, ça, ça, ça aussi, ça, ça rentre l'intérêt des gens. Puis là, ils veulent savoir qui a fait ça. Puis de là, les gens se rendent au centre Louis Riel. Puis tu sais, les conversations commencent. Oui. Euh, Richard, toi, tu as, euh, as toujours été à Métis. Euh, mais c'est comment tu, euh, tu te rapportes avec les, les Premières Nations dans les, dans les cours? Puis, euh, comment tu fais la, la relation? Là? Bien, avec les Premières Nations, parce qu'on est métis on, on faisait les mêmes traditions, right? comme pour euh, les purifications, le, le smudging, euh, la cérémonie de, de, du calumet, le pipe ceremony. C'est toute la même chose. Euh, on a appris des Premières Nations puisque nos grands-mères étaient Premières Nations. So, ça tombe en ligne avec toutes les Premières Nations. Il y a qui font un petit peu différent. Euh, les Ojibwe puis les Mohawks, c'est différent. Il so, faut qu'on sache ces traditions-là parce que quand ils disent leur Première Nation, mais ça dépend quelle tribu qu ils viennent. Right? So, il y en a qui marchent à droite. Il y en a qui marchent à gauche, il y en a qui ont <laughs> un Thunderbird, il y en a qui ont des Manitou. Donc, so, à mesure que, que je grandissais avec ici, dans mon territoire, on est sur les Atikomishin à Nishnabek. Puis, euh, moi, on appelle First Nation. Donc, mm. so, c'est des objiboués. Mais quand on va dans Nipissing, on a plus d'être conquin. Donc, so, il y a un petit peu, il y a de la différence. So, on a des étudiants de tout partout. Ça, so, là, je pense savoir quel territoire, puis là, ben, on s'informe, on parle, puis euh, on fait une connexion familiale, quand même. Okay. Mais, euh, les Richard, ça, ça, ça fait beaucoup de consultations qu'il fait avec euh, les Premières Nations. ça fait beaucoup de liaisons qu'il fait. Euh, il y a des amis, euh, donc ça fait, moi je dirais, ça fait des années, des années, des années qu'il travaille toutes ça, ces relations-là. Donc, euh, est, euh, il, y a, il y a pu connecter avec euh, plusieurs Première nation euh, à travers de sa vie, tu sais, donc. C'est bah, combien, c'est combien continuer Non, je dis, j'ai pas de problème avec les Premières Nations, comme Métis, là, Oui, oui. Ouais. Euh, souvent, on encourage nos étudiants, euh, on vous dire qu'un étudiant, il arrive et dit, ben, moi, je suis Métis, mais ben, partie de d'être Métis, c'est la Première Nation, tu sais, donc, on, on encourage toujours l'étudiant à retracer ses racines, si c'est algonquin, ben, apprends au sujet des algonquins, tu veux dire? C'est pas juste apprendre le sujet de, de, de métisse, mais il faut aussi que tu connaisses euh, tes, tes racines. Puis, si tu es algonquin, mais tu devrais apprendre ces traditions-là aussi. Là, oui, oui, oui. oui. C'est aller dans l'histoire de, de la famille, on va dire. Là. Oui. Richard, euh, euh, c'était quoi ton procès euh, euh, pour passer là-dedans? Là? C'est comment que tu as commencé pour. Euh, quand ça a commencé le, la santo C'est comment de ça, puis comment tu as commencé pour ça? Ben oui, <laughs> c'était drôle parce que j'étais un Métis, right? So, j'étais sur conseil de métisse de, de, de ce Sopari. So, quand ils qu ont le centre, ben là, on, on t'accordait content parce que ça s'appelait le centre Louis-Riel. So, Louis-Riel, c'était un pour nous Ça, on téléphoné Eric et dit, ben le conseil pourrait être être là, comme le représentant? oui, ça, so on était là. j'ai fait, euh, je ne pas, deux ans de bénévoles parce que c'est à nouveau, ça, là, là. Puis tout le monde voulait savoir pour les métiers, ça. So j'ai compté mes histoires, joué de la musique un peu, les faire rire un peu, puis là, mais ça tombe en place, là. Puis euh, d'un coup, une journée, Eric, il dit T'es ici le payroll. Ben, je oui, oui. oui. <rire> Ça commence de même. Là, ça fait comme, je ne sais pas, ça 7 ans ou 8 ans que je suis avec les autres. Je suis fier que ça grandit parce qu'au commencement, tout le monde est fier d'un centre réel. Ben, ils ne savent pas que c'est faire avec. Le collège Boréal, c'est un collège français. c'est Quand ça a été bâti, l'idée, c'était un français, ça pas ça, c'est un petit nouveau, là, avec le centre de l'ouvriel, là, mais c'est, ça? Les Premières Nations, moi, quand on a pas ça, nous, il n'y a pas ici, il n'y a pas de métisse, puis, d'un coup, on a titulé stats, puis, ça, puis, ils ont, ils ont fait des hauts qu'il y avait des métisses, puis, les Premières Nations qui viennent de Lake, Québec, qui viennent au collège, puis là, ils ont dit, oh, OK, l'affaire série, est sérieuse, là, ça, là, je suis en répondre, ils ont sorti, puis, ils bien Bien, des jeunes, des jeunes de Timmins, des jeunes de Sturgeon Falls, euh, de des Français. Il euh, y a bien de, de tous les coins, vraiment. Là. Comme je dis, le collaborateur, on est des campus répandus à travers l'Ontario. Donc, euh, même si un, on va dire qu'on a un campus, à Hearst, ben, à, campus à Hearst, ça se peut que l'étudiant ne se rende pas ce campus-là à Hearst, ça se peut qu'ils se rende ici à Sudbury. Donc, euh, comme je dis, on ça, a des, des, des étudiants de partout. Ça, c'est parce que les cours sont différents dans différents campus, là? Euh, oui, mais il y a aussi comme... Euh, euh, les campus sont des fois, sont, ils peuvent être spécialisés euh, pour certains cours, certains programmes. Donc, euh, oui, des fois, le, le cours ou les programmes offerts euh, va peut-être dépendre du campus. Mais Esther, avec toute le, euh, la mise à jour qu'on fait avec euh, les ordis euh, depuis le COVID, right, on a été comme forcé un peu à ajuster la manière qu'on enseigne. Donc, Esther, je pense que pas mal tous les cours peuvent être suivis de presque tous les campus. Là, donc euh, c'est combien de, de campus que vous avez en tout là? Euh, on en a sept. Sept. Puis, euh, ça, puis, il, y a, euh... puis il y a un site à Ottawa qui n'est okay. pas vraiment un campus, mais on, on travaille en partenariat avec l'Université de Saint-Paul pour euh, offrir un programme euh, de vétérinaire. là, euh, comme Richard a mentionné, le campus euh, boyal, c'est à francophone, c'est français. Est-ce que vous ça, ça enseignez la, la langue mischief là euh, on n'a pas un cours officiel euh, officiel de MITCHIFF, euh, mais je sais que Richard est en pratique. Euh, il en pratique assez régulièrement de la, de la manière qu'il qu parle. Euh, okay. Aussi, souvent, il écrit des courriels euh, qui sont pas mal MITCHIFF, ces courriels. <rire> euh, mais le collège Boreal, formellement, non, on n'offre pas un cours de MITCHIFF comme tel, possiblement dans le futur, mais présentement, non. Okay. Puis, uh... Le, parlons de ce qui se passe dans les Peux-tu nous dire ce qui se passe dans les et comment ça, ça marche? Puis, euh, parlons de ça un peu. Oui, ben, le Collège Boréal à Sudbury, on a euh, trois grosses serres. Euh, donc, ça, ça c'est en partenariat avec euh, les programmes de foresterie puis d'agriculture. Ceux autres qui ont pas mal leur spécialité dans chaque serres. Euh, nous, on a pu travailler avec eux autres pour, euh, pour être capable de pousser à l'intérieur des serres, puis ainsi à l'extérieur des serres. Ils ont comme un endroit que, même si ce pas à l'intérieur de la serre comme telle, c'est quand même un endroit qui est protégé, où est ce qu'on peut euh, pousser nos plantes médicinales. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, on peut le, euh, faire pousser nos plantes euh, de façon où ce qu'on peut en pousser assez pour être capable d'en remettre comme cadeau ou comme offrande. ou Souvent, il y a des gens, des partenaires avec qui on travaille qui vont nous approcher pour dire « Hey, ça nous prend du sauge, ça nous prend… » Donc, des fois, si on peut donner la plante comme telle, on va la donner ou des fois, si c'est juste une fois qu'on récolte, on peut peut-être aussi donner de cette façon-là. Richard, ton rôle dans les c'est quoi vraiment? Ton rôle quoi? Ton rôle dans les serres pour… C'est quoi ton rôle? Moi, ben, de... pas gros rôle. Hein, quand on fait pousser nos euh, armes médicinales, euh, non, je n'ai pas grand-chose à faire là-dedans. Je vais checker, j'emmène les étudiants qui veulent voir, on dit, les hommes et tout ça, qui vont pousser. Euh, J'ai un bon ami qui travaille là-dedans, monsieur Marc Hébert, c'est un médecin et tout, so, euh, Lui, il prend soin de mes étudiants quand je les emmène là. Okay. Hein. Oui, regardez une question, là, Dan. Tu viens de Penetang? Non, moi je viens de Kirkland Lake. J'ai fait euh, l'approche à la station de radio pour la métier. Mais moi, mes parents, euh, je suis né à Kirkland Lake, mes parents viennent du, euh, du Québec originalement. Euh, ça fait que les autres, ils ont, été, ils ont demeuré dans la région d'Amos, originalement. Mais mon père, il vient de, de la région de, de Saint-Gabriel-de-Brandon, au nord de Montréal. Il y a Trois-Rivières, ma mère, elle vient de la Gaspésie, elle, dans ce région-là, ça, ça fait que Mais je mélange. Comme c'est là, tu laisses restes à Penetang? Non, je demeure à Perry Sound. on vient juste de déménager ah, à, à paris Sound. Ok, que, non, je, je viens de prendre le, le, le moment mère pour dire Penetang, on a des étudiants, puis je viens de dire allô à Emma, puis Zachary Maurice, okay. euh, ils viennent à Penetang, ça, je voulais dire ça, qu'on euh, est connectés à et moi, bien au Collège de ouais, ben, C'est beau C'est parce que le Penetang, c'est une grosse communauté française. Euh, la Fontaine puis Penetang, c'est tous euh, les francophones qu'il y a là. C'est euh, des, des émissions françaises qu'on veut faire avec euh, les, les métiers et les la relation avec ça. Euh, le centre lui-même, peut-être, Richard, euh, Eric, excuse, tu peux nous euh, dire comment ça s'est développé. Euh, c'est comment l'idée, assez formé, là de tout ça. Bien, comme que Richard a dit, quand ça a commencé, je pense, en premier, c'était plutôt l'idée juste francophone. Euh, je pense que l'idée autochtone était toujours là, mais peut-être pas de façon principale. Euh, on a eu un ancien président, M. Denis du Trisac, qui, qui, lui, c'est lui vraiment qui, qui croyait euh, beaucoup à l'idée des, des Métis au Collège Boréal. Donc, euh, je sais que ça a été avec lui que euh, ils ont pu vraiment travailler les demandes et les soumissions, ces choses-là. Euh, il a été chercher un partenariat avec la Nation Métis-L'Ontario. Euh, puis de, de là, c'est à cause de la grosse population d'étudiants euh, Métis qu'on a, euh, nous, c'est pour ça qu'on a choisi plutôt un nom qui reflète euh, cette population Métis-là, euh, pour que ces étudiants puissent venir se, re, se, se ressentir à la maison, ici avec nous. Um, comme je dis, ça, ça a pris un an ou deux à... Développé, mais en 2010, on a eu le, le, le go-ahead, on a fait le lancement, on était petit, on était juste, il y avait moins puis euh, une aînée euh, dans le temps, euh, Mme Juliette Denis, euh, qui travaillait de façon euh, euh, à temps partiel. Donc, euh, ça a, un petit peu, un petit peu, puis comme je dis, ça, ça a pris euh, environ euh, deux ans, puis Richard, de là, Richard, il nous a joint, puis, euh, on n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Ça a été du développement, puis des partenariats, puis des nouveaux projets, puis de... comme je disais, quand, quand il n'y avait rien qui existait, puis tout d'un coup, ben, tu, tu te développes de cette façon, mais ça ne prend pas longtemps que les gens ils veulent se joindre ou que les conseils scolaires, ça n'a pas plus longtemps qu'ils nous approchent pour qu'on aille faire des présentations, qu'on qu se rentre dans les écoles, qu'on aille vraiment faire du recrutement de façon hands-on avec des, des étudiants PNMI dans, dans ces conseils scolaires-là. OK. On prend une petite pause de 45 secondes, puis euh, on n'a rien.